I'm not L'arrière C'est juste pas du Vous essayez les puces qui supportent et ceux hein, c'est les morts. Celle-là, je laissais un peu plus, mais voilà. C'est pour ans que c'est pour doubler. Donc ça, ça fait ici, ici, ici, de part et d'autre. Voilà, vous bloquez le frein avec une manière, Vous, en vous engagez une, une vitesse. Profitez quelque part de droite à droite. voire même si vous pouvez si trouver une astuce pour appuyer sur le frein arrière. Je sais pas comment je vais faire. Ça évite quelque part de... de comme ça. On va faire avec ça. Vous euh, serrez fort hein, mais j'ai pas le serré parce que je la fais partie de mercredi en est mais euh, voilà bien bien bien la série avec ça j'ai hein, fait 150 km pour la meilleure révision. comme je peux pas rouler parce que j'ai la chaîne qui est ovalisée je voulais de la que non je vais le rendre Ça c'est juste vraiment en secours, c'est vraiment ça donnait à lâcher ça, ça je dirais assez récord, ça permet de la tenir encore. Mais bon, théoriquement ça faire. Bon. Après, faut éviter de rouler trop vite, on dira trop serré avec la voiture et puis c'est bon. Voilà, elle est tenue, donc toujours en croix, toujours en, en, de part de d'autre, hein. comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis si vous pouvez doubler. C'est euh, ouais. bon, il y a des qui se très une pour le faire Merci. En plus, je fais ça. Mais la rente. des sur le mais La rouge, il n'y a pas de problème. J'ai pas serré avant de partir. Il faut serrer bien de partout, de façon vraiment comprimée. Il n'est pas trop comprimé jusqu'au bout, du chandor, à moins un ou deux centimètres en plus. Voilà, très bien comprendre qu'elle bouge bouffe plus du tout parce que s'est complètement évidente, elle reste fort fort fort de gauche à droite, des fois que ça bouge du tout, même pas d'un me bouge. Déjà en faisant comme ça, regarde Elle ne bouffe plus du tout. Voilà. Parce que là, comme elle va rester trois jours, ça sert à rien de la, de la continuer, la faute, parce que c'est mauvais, il nous faut continuer. Euh, c'est pas fait pour rester tamponné longtemps. Voilà, c'est juste comme ça, j'espère que, que je la fasse partir pendant deux jours. Voilà, restez sur un dormeur ici. Sur aller protéger de la pluie, protéger du vent, des choses comme ça. Et puis voilà. Bon allez, je vous souhaite bonne continuation les petites photos et vous me direz ce que vous en pensez.